Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 19 juillet pour toute la semaine qui démarre à partir du lundi 19 juillet. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Avant toute chose, regardons celui qui occupe le plus d'espace, celui qui rayonne, l'astre solaire. Qui, tous les horoscopes traditionnels sont construits comme ça. J'aime bien rajouter les planètes qui sont autour parce que ça affine, ça enrichit le truc. Mais l'astre solaire, ça reste quand même l'élément dominant, celui qui nous éclaire la vitalité et la force. Le soleil est dans le signe du cancer jusqu'à vendredi 23 juillet, il quittera le signe du cancer, il passera en Lyon, le vendredi 23 juillet à 14h28 en temps sidéral, c'est-à-dire qu'on rajoute deux heures, ça fait 16h30 ici en métropole. Bref, jusqu'à jeudi qui sont les gagnants en matière d'assurance, de force, d'énergie, de vitalité, de confiance en soi, de cette énergie qui nous pousse à aller vers la lumière, à être moteur tonique. Jusqu'à jeudi, les gagnants, il y en a cinq toujours, sont mes cancers, mes poissons, mes scorpions, et lorsque les planètes sont en cancer, que le soleil ou un autre, également ceux qui sont en amont en aval à 60 degrés, mes taureaux et mes vierges. Donc, retenez bien, jusqu'à vendredi 16h30, à peu près, bien, toujours pareil, euh, vous avez la pêche, enfin vous avez dans le ciel plutôt une bonne dynamique active qui vous permet de puiser euh, des ressources, des, des, une réactivité, une sorte de vision d'ensemble sur les situations qui est plus simple, tout simplement. Donc, si on doit régler des choses, prendre des décisions, avancer, être constructif, actif, etc., c'est le moment, profitez-en. Parce qu'à partir de vendredi, la, cha... la, la, la note change, le, le, le contexte change. Pourquoi Parce que l'astre solaire quitte ce signe d'eau qu'est le Cancer pour entrer en Lion. Et donc, à partir de vendredi, ce sont mes signes de feu, chacun son tour, qui deviennent les gagnants pendant une période d'à peu près un mois. Donc, à partir de vendredi, qui bénéficie de cet apport solaire de confiance en soi Ça va être complètement différemment, mes lions, mes béliers, mes sagittaires. Et si les planètes entrent en Lion, les balances et les gémeaux, voilà, vous cinq, hein, la semaine est un peu fragmentée, c'est un peu le climat en ce moment, il y a une fragmentation, ben, ça joue un peu sur le ciel aussi, comme ça, voilà, ça tourne, ça c'est pour la condition solaire qui est le gros morceau, on, sait, on le sait, le soleil il occupe 98% de la surface de toutes les planètes, donc c'est énorme, quoi. voilà, ça c'est la, la, la, la tonalité globale, mais pas que, et puis je vous garde Vénus pour la fin, je vous ferai un petit laïs sur Vénus qui va rentrer en vierge, je vais en parler dans 30 secondes, en parallèle de ça, Mercure, la communication, navigue, amorce la semaine, un signe, ça passe de 0 à 30 degrés. Mercure, la communication, est dans le signe du cancer, il amorce la semaine à 12 degrés, début du deuxième décan, et donc il favorise la communication, la fluidité, et puis Mercure, quand il est en cancer, hein, c'est Marcel Proust qui avait ça dans son, dans son profil natal, on a une sorte d'intelligence intuitive, intelligence émotionnelle, Antoine de Saint-Exupéry l'avait également, enfin ils sont nombreux, hein, mais c'est de là me viennent en tête, euh, donc j'ai une, une, une finesse de l'échange, une disposition heureuse à s'imprégner euh, de tous les, toutes les... Information qui passe par un filtre affectif en fait, c'est beaucoup plus fin. Donc Mercure favorise l'expression en quelque sorte des émotions, des, des ressentis dans le signe du cancer et bien évidemment il donne un petit plus à qui À mes cancers, communication. Mes cancers, mes poissons, mes scorpions et puis bien évidemment mes taureaux et mes vierges qui sont dans cette dynamique de ceux qui reçoivent des aspects heureux. Pas mal, pas mal. Après, je vais vous parlais de Vénus. Vénus va rentrer dans le signe de la Vierge. Elle était en, en Lion depuis quelques temps, ce qui correspondait aux élans, aux besoins d'aimer très fort, très intenses, extériorisés parfois. En rentrant en Vierge, ça va donner une autre tonalité, mais ça, je vous le garde pour la fin. Ok. Mars, l'action, la volonté, la capacité à se prendre en main est toujours dans le signe du lion. Ça fait quelques temps qu'il y est, il y reste encore, toute la semaine il y sera. Mars, cette force d'énergie, cette cette disposition, comme j'aime la formule, qui consiste à retrousser les manches et puis y aller, foncer, euh, être tonique, actif, moteur, euh, avancer, quoi, tout simplement, concrètement. Hein. Mars en lion, excellent pour mes lions, ça fait deux avec le soleil qui arrive, là. Euh, pour mes Sagittaires, encore, un de plus, hein, pour mes Béliers, Mars, c'est votre maître, mes Béliers, c'est le moment d'avancer. Hein. Là, là s'il y a des choses qui se jouent en ce moment, c'est le moment de décider, c'est le moment de, de donner l'impulsion, l'amorce, hein. on avance. Et puis, quand Mars est en Lyon, il faut du bien à mes Gémeaux, en ce moment, on s'organise mieux, et à mes Balances. Vous aussi, les prises de décision, ce n'est pas toujours le plus simple, on sait, en ce moment, il, le ciel s'éclaire, doucement, ça va être de mieux en mieux, Profitez-en, prenez les bons angles, les bons axes. Hein. Vous allez gagner du temps si vous décidez, là, à partir de cette fin de semaine, comment on s'organise pour euh, tout le mois qui suit. C'est pas mal, pas mal, vraiment, c'est pas mal. Voilà, sinon, les planètes landes, toujours Jupiter. Jupiter est en poisson, il va bientôt retourner en verso, mais pas encore cette semaine. Donc, excellent au niveau de la chance, enfin, la chance potentielle, la chance, c'est un état d'esprit. Pour mes poissons, mes cancers, hein, mes scorpions, et puis mes capricornes, hein, vous êtes à... Mais Capricorne, ça va aller mieux, parce que toutes les planètes qui étaient en cancer passent en lion, dont vous fichez la paix. Fini les oppositions. Enfin, il reste que Mercure. Donc, attention, les gaffes, mais Capricornes. Hein. Quand vous dites ce que vous pensez, il n'y a les pas trop franco, pas trop frontal. Euh, parfois, il faut arrondir pour que l'information passe mieux dans l'oreille de l'autre. C'est quand même l'enjeu le plus important. Euh, quand on a quelque chose à dire, c'est important de le mettre au carré. Vous savez très bien faire ça. Mais on est gagnant. C'est la Mercure qui vous parle. Si non seulement on a pour objectif de faire passer l'information, ce qui est le but, mais si elle rentre sans aspérité, elle rentre mieux. C'est tout bête, mais c'est un truc à toujours avoir en tête. Dire ce qu'on pense pour que ça rentre en force, ça rentre une fois, puis après la fois de suivante, en face vous avez un blocos de la personne qui n'entend plus. Quoi. Donc plus on, on raffine son information pour qu'elle qu pénètre dans l'esprit le, dans, dans de l'autre, et plus on a un retour, un retour où on est gagnant-gagnant. Donc, hein, mes signes de feu, surtout Bélier, lion, Sagittaire, et puis aussi Capricorne, quand vous avez des trucs à dire, mes scorpions aussi parfois, quand vous avez des trucs à dire, hein, waouh, plus on va mettre de rondeur dans l'information, plus ça va pénétrer dans l'oreille de l'autre avec efficacité. C'est vraiment un truc à connaître et à entretenir et à travailler, à optimiser autant que faire se peut, parce qu'on est tous gagnants, voilà, tout simplement. Euh, les planètes landes, vite fait Uranus euh, 14 taureaux, donc euh, la pêche pour mes taureaux, la pêche pour mes vierges, deuxième décan surtout, la pêche pour mes capricornes euh, Neptune, 23 poissons, 23 degrés du poisson, euh, excellent au niveau de l'intuition pour mes troisième e décan poissons mes troisième e décan capricornes, mes 3 e décan Scorpion, mes troisième e décan cancer et puis mes 3 e décan taureaux, Vous en ce moment le feeling il est plus aigu, euh, je ne veux pas vous reparler de Pluton qui est fin capricorne, il est rétrograde bon, et puis y a une pleine lune qui arrive samedi 24, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le truc, elle est assez rigolote cette pleine lune, moi je l'aime bien, parce qu'elle réactive, elle se fait dans l'axe tout début du lion avec le verso, donc il y a la lune qui va se retrouver en verso, le soleil en lion, et quand la lune est en verso, j'avais avais envie de vous parler de la lune en verso parce que c'est une lune complètement atypique en verso, voilà, donc je vous prévois un truc dans, cette, dans cet esprit-là, et puis je terminerai, je terminerai par, par Vénus. Vénus, c'est notre conditionnement affectif. Hein, je vous le refais vite fait, quand on voit une carte du ciel, individuelle, hein, là on fait du collectif, mais quand on fait de on va s'appuyer sur nos besoins, hein, qu'est-ce qu'on projette comme image, qu'est-ce qu'on vise comme objectif conscient, comment on ressent les choses, ascendant Soleil-Lune, comment on communique, comment on agit, communique Mercure, comment on agit Mars et comment on aime Vénus. Or, oh, petite subtilité, cette semaine, Vénus quitte le signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Voilà, C'est comme ça, il y a des changements réguliers. Vénus, entrant dans le signe de la Vierge, se met sous un courant qui est un courant mercurien. Pourquoi Parce que Mercure, le mental, l'intelligence, gouverne le signe de la Vierge. Ce qui veut dire que, souvent, je retrouve ça chez ceux qui, dans leur thème natal, ont des positions de Vénus qui représentent l'amour, dans des signes gouvernés par Mercure qui vont être le Gémeaux et la Vierge, on a là plus que jamais besoin de distiller, de la communication, de l'échange, le besoin d'être sur la même longueur d'onde, le besoin d'échanger de l'information, le besoin de se parler, de se synchroniser, et hypertrophiée dans ces deux signes-là. Et donc, Vénus qui entre en Vierge, ce qui est le cas, là, hein, je, voulais, je vous ai donné la date, je ne sais plus, c'est jeudi 22 à 0h38 en temps sidéral, donc à 2h40 euh, en métropole, euh, Vénus quitte le lion, où elle était quand même heureuse en lion, hein, elle a son charme en lion, pour entrer en Vierge. Donc, qui va être gagnant sur le plan purement émotionnel ça va être, bon, il y en a cinq qui vont être gagnants, ça va être mes vierges, bien évidemment, ça arrive chez vous, mes taureaux, hein, plus de charme, mes taureaux, charme, c'est parce qui vous manque en général, mes capricornes, on va être de l'huile, de la rondeur, de l'affect, du câlin dans l'air, c'est pas mal, bon à prendre. Et puis, si Vénus entre en vierge, elle veut du bien mes Scorpion, vous aussi, waouh douceur, pédale douce, et puis également à mes cancers, mais vous Vénus, je vous veut du bien en général, mais en revanche mes cancers, vous pouvez gagner avec cette position de Vénus en Vierge, vous pouvez gagner une, une meilleure disposition à exprimer vos ressentis, voilà. Comme on intellectualise un peu en Vierge tout ce qui est émotion, on va gagner en expression plus fine, plus précise, dire ce qu'on ressent avec des mots simples pour bien être compris. Bref, Vénus entre en Vierge, elle fait la part belle, cette Vénus, au niveau de vie amoureuse, à notre capacité de mieux communiquer. Voilà, c'est l'idée le, le, le, de fond que je voulais vous transmettre, partager avec vous. La communication c'est la base de tout les couples qui durent tout ce que je vois dans la vie moi tous les jours des couples qui fonctionnent le mieux sont des couples qui ont compris à quel point il était essentiel de communiquer en bienveillance en simplicité en se parlant en se comprend parce que rien n'est pire dans une relation humaine que l'inconnu quand on n'a pas l'écho de ce que pense l'autre on présuppose que l'inconscient fait un travail terriblement anxiogène parfois et rien n'est plus constructif que de simplifier après il y a des méthodes de code de dire voilà, moi on lit dit pas, euh, tu n'as pas rangé tes chaussettes, on dit euh, euh, mon chéri, mon amour, euh, oh, qu'est-ce que ça me ferait plaisir vraiment si les chaussettes étaient rangées tu sais que je suis sensible à ça, c'est pas grave je sais que tu fais tellement de choses formidables mais, mais ce petit détail, oh, ça me ferait très bien, voilà très plaisir, et là, quand on arrondit un peu les situations, tout passe mais comme une lettre à la poste et on a des résultats optimisés. Bref, j'ai pris une image qui me passait par la tête, mais retenons que la planète de l'amour qui rentre dans un signe plutôt mental, plutôt intellectuel, plutôt de communication, de simplification et d'esprit pratique surtout, plus on va aborder les sujets affectifs, les sujets de la vie de tous les jours, de manière simple, pragmatique, pour trouver des solutions, et plus on va me débugger des choses qui s'enquissent, qui coincent depuis longtemps, c'est une opportunité idéale pour faire le vide de tout ce qu'on a sur le cœur, en y mettant les formes, mais en les énonçant avec simplicité et bienveillance, ce qui est quand même, à la base, le besoin profond du signe de la Vierge. Voilà, c'est dit. Merci un petit horoscope comme ça. Merci pour vos likes. Merci. Voilà. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour euh, vos messages, pour, euh, pour toutes les bonnes choses qu'on partage ensemble qui nous font du bien réciproquement. Plus vous nourrissez d'énergie positive, plus on se renvoie à de l'énergie positive. C'est une bonne spirale. J'appelle ça les spirales vertueuses. OK. Euh, je, je crois qu'Olivier vous a encore préparé un calendrier. Il, doit, il va vous mettre un lien sur les vidéos, sûrement comme d'hab. En tout cas, euh, ben voilà. Hein, à la pleine lune et puis la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.